Bonjour, je suis à la gare de Francfort. Je suis avec Antoine. Euh, nous sommes en Allemagne et il repart en France. Il habite Metz. Mais où est Antoine Antoine cherche son train. Antoine porte un sac à dos. Antoine regarde le panneau Départ des trains, départ des trains. Voici son billet avec la date, l'heure et le numéro du train. Antoine a trouvé son train. Il marche sur le quai. Il cherche son wagon. Le wagon, c'est la voiture. Il est dans la voiture 18. La voiture 18 est au bout du train. Antoine a trouvé la voiture 18. Il a trouvé la voiture 18. Antoine attend pour monter dans le train. Il attend. Les personnes devant Antoine ont de grosses valises. Je dis au revoir à Antoine. Je traverse la gare. Je marche sur le quai le long des rails. Le quai. Je longe les boutiques de la gare. Les boutiques de la gare. Je longe les boutiques de la gare. Ici, un fleuriste. Je vais sortir de la gare. Je sors de la gare. Je suis sorti, il pleut, il pleut. Des vélos, des vélos. Je suis devant la gare, je suis devant la gare.